Style MSA 220, tutoriel, montage du dispositif de coupe, tension de la chaîne, fonctionnement. La tronçonneuse Style MSA 220 CB est une machine à batterie conçue pour un usage intensif ou professionnel. Idéale pour les petits abattages, les branchages, les travaux d'élagage, les travaux de construction, la coupe de bois de chauffage, etc. Son poids total est de 5,4 kg avec la batterie. Sa performance de coupe est extrêmement élevée. La vitesse de rotation de la chaîne est de 24 mètres seconde Ergonomique et facile d'utilisation, elle est légère, utilisable même sous la pluie. Son système de tension de chaîne sans outils est pratique et rapide. Le packaging contient donc le bloc moteur de la tronçonneuse, bloc moteur sans batterie, un guide roulomatique E, 36 cm, une chaîne Pico Super 3 et un protège-guide pour le transport Montage du dispositif de coupe Je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre le système de serrage automatique J'hôte le capot Je découvre alors le dispositif de maintien du guide et de tension de la chaîne Je dégage cette pièce Je retourne cette pièce et je dévisse complètement la vis de blocage. Je retourne de nouveau la pièce et je la présente sur le guide. J'insère les dispositifs de maintien dans les trous du guide. Je retourne alors l'ensemble et je bloque la pièce sur le guide avec la vis de serrage. Je vérifie le bon fonctionnement et le déplacement latéral du tendeur. Ceci fait, je mets en place la chaîne sur le guide, en prenant soin que les dents soient placées dans le bon sens. Je mets en place maintenant le guide et la chaîne sur la machine. Ensuite, tout en soulevant et maintenant le guide en position maximale vers le haut, je tourne le dispositif de réglage de tension de la chaîne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je tourne la roue crantée du dispositif de réglage de la tension jusqu'au contact avec le guide et je détends un peu. Je remets en place le capot et je serre légèrement le dispositif de blocage. Je tends ensuite la chaîne en tournant la molette dans le sens des aiguilles d'une montre. Je tends la chaîne jusqu'au contact avec le guide. La chaîne est tendue. Ceci fait, je visse le dispositif de serrage sans trop forcer pour bloquer le guide dans cette position. Pour vérifier que la tension de la chaîne est correcte, il faut tirer celle-ci vers le haut, au centre du guide. L'écart entre le guide et les maillons de la chaîne, à cet endroit-là, ne doit pas dépasser 2 mm. Fonctionnement Avant toute action, il est important de remplir le réservoir de lubrifiant. Sur les tronçonneuses thermiques, généralement, la consommation d'huile de chaîne est sensiblement égale à la consommation de carburant. Et donc, le remplissage des deux réservoirs s'effectue souvent simultanément. Sur une tronçonneuse électrique, c'est tout à fait différent. Si le format des batteries est identique, leur autonomie sont différentes selon leur intensité les temps de coupe peuvent être plus longs, et donc il est important de vérifier souvent le niveau d'huile lubrifiante. La qualité de l'huile est, elle aussi, importante. Sur cette machine, le bouchon quart de tour du réservoir d'huile de chêne est très pratique. La capacité du réservoir est de 210 cm3, soit 0,21 litres. J'utilise toujours un petit entonnoir pour effectuer le remplissage. Un point positif supplémentaire, la paroi du réservoir d'huile est légèrement transparente, suffisamment pour permettre d'apercevoir le niveau du liquide. Je mets maintenant en place la batterie. Pour la mise en action de la tronçonneuse, il y a deux sécurités. La première, comme sur toutes les tronçonneuses thermiques ou électriques, il faut déverrouiller la gâchette en appuyant sur le bouton du verrou. On voit bien là que la tronçonneuse ne démarre pas pour autant. C'est dû à la seconde sécurité qui consiste lors d'une pause à toujours mettre la manette de frein de chaîne en position de sécurité en la poussant vers l'avant. Blocage de la chaîne. Il faut tirer la manette pour débloquer la chaîne et mettre en marche la tronçonneuse. La tronçonneuse est maintenant opérationnelle et peut être mise en marche. Personnellement, lorsque je pose la tronçonneuse en fin de journée, je place la manette de frein de chaîne en position de blocage et je déclipse la batterie comme pour la sortir. Mais je la laisse dans cette position pour protéger le compartiment de la poussière. Et pour terminer, je mets en place le protège guide. Pour consulter la version écrite et illustrée, rendez-vous sur le blog bâtir maisonnet Abonnez-vous pour être informé des futures publications. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker en cliquant sur l'icône j'aime. Merci.